Encore une fois j'ai l'impression qu'aujourd'hui je passe ma journée à dire bonjour ce qui est totalement faux mais bon donc euh, juste avant que le live ne commence on était en train de faire les imbéciles et voilà on avait une vraie nature mais là pendant une heure on va faire semblant qu'on est des gens respectables donc je suis extrêmement honorée de recevoir quatre Traducteur euh, et traductrice de talent, il faut le dire, à un moment, il faut savoir reconnaître ce qui est. Donc, on, on va commencer tout simplement. Je vais laisser vous dire chacun un petit mot hein, pour vous présenter à nos spectateurs, pour un peu, voilà, resituer un petit peu en deux mots, hein, euh, vous, vos carrières. En deux mots, ça ne tient pas, mais bon, c'était une blague. Donc, euh, je vais faire ça avec galanterie. Je vais commencer par les dames et après les messieurs. Donc, Sylvie Denis. Sexiste. Totalement. Euh, bonjour à tous, Sylvie Denis. Euh, quest que ça euh, Grande autrice, grande nouvelleiste. Voilà, autrice. Euh, je fais quelques anthologies. J'ai traduit un certain nombre de gens. Euh, tout hasard, euh, Greg Egan, Baxter, euh, rigger euh, Marie Brennan. Euh, Kim Stanley Robinson, c'est le dernier. Je, je vais m'arrêter là. Euh, des tas, des tas et des tas de nouvelles à une époque. Euh, euh... Ah, <rire> du coup, à Nathalie Dupont. Euh, Nathalie Serval. Ah, tu vois, tu me. Voilà. Je me suis dit, c'est Nathalie Serval, et puis là, je vois que tu as mis. Euh, voilà, et voilà, Nathalie, je me suis fait avoir. C'est le nom de plume voilà, que j'ai adopté euh, au début de ma carrière, au début des années 80, donc, euh, quand j'ai fait mes premières traductions dans Fiction, euh, dont Alain Dorémieux était à l'époque le rédacteur en chef. Et il se trouve qu'Alain Dorémieux était également le mari de ma maman. Voilà. Donc c'est grâce à lui que j'ai commencé dans la traduction et c'était une chance incommensurable. Euh, bon, par la suite, ça ne veut pas dire pour autant que le parcours a été jonché de pétales de rose. C'est un métier dans lequel on fait sans cesse nos preuves, on doit toujours faire nos preuves. Mais bon, à l'heure actuelle, j'ai dû traduire donc une soixantaine de bouquins, pas tous dans le domaine de l'imaginaire, mais euh... Je retiendrai pour les auteurs qui ont beaucoup compté pour moi, qui continuent de compter Lisa Tuttle, Jason Carroll, Keste Kodja, en jeunesse récré et euh, le dernier, euh, qui est un très grand bonheur de traductrice, Bob Mal. Du coup, Patrick Eh bien voilà, Patrick Marcel, ça va faire. Même un peu plus maintenant. 32 ans à peu près, en gros. C'est mon âge, c'est mon âge. Merci, <rire> <ça m 'est... rire> J'ai traduit, bah, au début j'ai traduit dans les fanzines, ce sont Francis Valéry et puis Richard Nolan qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et puis, bah, voilà, petit à petit, je me suis constitué un CV. Je traduis actuellement surtout pas mal Neil Gaiman. Un petit peu, Georges-Gérard Martin, quand tu les dis. Un petit peu, un petit peu. Oui, mais, ouais, mais du coup, c'est n'est pas si ouais. fréquent que ça. Euh, qui est-ce que j'ai traduit aussi euh, Anne Lecky euh, en science-fiction. Je traduis essentiellement de la science-fiction et de la fantasy. Euh, Dernier roman, il y a le, La cité, peu de temps après, de Pat Murphy, qui est sorti aux moutons électriques. Euh, je, ça m'est arrivé de traduire de la littérature générale, mais, mais vraiment très peu. Il y en a qu'un qui me revient à l'esprit, c'est le l'œil vert de Robert Hitchens sur Oscar Wilde, enfin, c'est une parodie d'Oscar Wilde. Voilà. OK. Et du coup, Sandy, alors Sandy, lui, il est plus dans le jeu de rôle, donc on va dire par rapport à vos trois parcours littéraires, Sandy, c'est notre ludiste de la table et oui, et oui. Alors moi j'ai traduit, j'ai traduit plein plein de jeux, j'ai travaillé sur euh, la dernière fois que j'ai calculé sur 250 euh, jeux de rôle, euh, divers et variés, de Donjons et Dragons à, à l'appel de Cthulhu en passant par euh, euh, par des petites choses sur Vampire très récemment euh, parce que je suis en train de traduire un, un comics vampire euh, qui sortira chez Urban Comics et qui est assorti d'un petit morceau de supplément vampire qui est, qui est assez sympa. Voilà, J'ai fait beaucoup de, de jeux, je traduis aussi quelques romans chez, chez Pocket, des romans Star Wars, et, puis, euh, et, et un peu de jeux de société de temps à autre. Je, je suis très fier d'avoir traduit Munchkin de, de Peter Jackson, qui était une, un festival de jeux de mots sans fin. Voilà. Je pense que ouais, les jeux de mots, on va pas mal en reparler, parce que j'imagine que dans la traduction, c'est vraiment le... Le gros poids, alors, je ne sais pas, noir ou, ou terrible. Donc, il me semble, si ma mémoire ne me trompe pas, que c'est la première fois qu'on parle vraiment de traduction à l'anisexion. Je ne suis pas sûre euh, sur les six précédentes éditions si on en a vraiment parlé. Alors, c'était un petit peu le parent pauvre. Du coup, il était temps qu'on répare ça. Donc, cette table ronde est un peu généraliste hein, puisque c'est la première fois qu'on aborde le sujet. Euh, on l'a dit avant que le live se lance et qu'on était en train de faire les imbéciles là pendant que personne ne regardait on l'a dit, bon la traduction c'est une écriture mais que c'est une écriture particulière puisqu'en fait c'est l'écriture de quelqu'un d'autre donc le traducteur est un auteur qui au lieu de raconter on va dire ses propres histoires doit raconter les histoires de quelqu'un d'autre qui ne parle pas dans la même langue que lui et tout à la fois en lui, enfin en gros, en gardant son style, sans le dénaturer, en le rendant accessible, on va dire, à la langue vers laquelle il traduit. Donc, c'est un exercice chaud quand même, chaud patate. C'est quand même plus dur d'écrire. Voilà, personnellement, je vous admire beaucoup parce que je ne comparais pas mon travail au vôtre. Pour moi, votre travail a l'air plus difficile. Donc, peut-être, lequel de vous veut peut-être embrayer là-dessus Écoute, moi je, je, ce, que je euh, ce que je peux dire du travail que je fais, c'est que on a la chance de ne pas avoir besoin d'invoquer la muse pour, euh, pour travailler. C'est-à-dire qu'on euh, on a déjà un matériau de base et, euh, et, et et voilà, c'est un confort quand même de se dire je ne suis pas forcément obligé d'aller creuser dans les tréfonds de ma cervelle pour en sortir quelque chose. J'ai déjà un matériau qui est fait. Donc, à côté, il faut évidemment composer avec cette contrainte qui consiste à respecter la voix et l'intention de l'auteur, parfois qui n'est pas forcément toujours limpide. Mais voilà, pour moi, c'est exactement le contraire. Moi, j'admire les gens qui écrivent et je me suis essayé au roman plusieurs fois et euh, j'ai jeté l'éponge, c'est au-delà au de mes forces. Le fait d'avoir un matériau de base, comme tu le dis très bien, c'est un remède contre la procrastination aussi, euh, parce que quand on veut produire sa propre œuvre, on a tendance à repousser un petit peu, dire non, aujourd'hui je n'ai pas d'inspiration, ça va venir, etc. Là, on a le matériau, donc bah, il faut se coller au boulot, il faut se retrousser les manches. Euh, personnellement, bon, je pense que vous faites pareil quand euh, j'ai un délai, j'ai un texte, je fais un planning de travail hebdomadaire, quotidien, et ben, que l'inspiration soit là ou pas, parce que l'inspiration, ça compte aussi dans la traduction, ben, il faut quand même fournir, faut il fournir, faut produire, donc on s'y colle. Si c'est pas évident tout de suite, le temps de chauffer la machine, il y a un effet d'entraînement en général au bout de 40-50 feuillets dans un roman, on commence à être bien dedans. Enfin, si on n'est pas bien dedans au bout de 50 feuillets, c'est qu'il y a un problème et une erreur de casting probablement. Euh, mais voilà, oui, comme tu dis, comme tu dis Sandy, oui, c'est un confort euh, quand même de pouvoir s'appuyer sur un texte déjà existant. Enfin, déjà existant, de plus en plus souvent, on travaille avec des textes provisoires. <rire> on peut travailler sur plusieurs versions du même manuscrit euh, au cours d'un contrat. Euh, ça m'est arrivé. Je, je trouve ça particulièrement agaçant personnellement, mais bon. Euh, <rire> mais mais c'est vrai que ça arrive. Euh, euh, le fait d'avoir effectivement le, le texte tout près, c'est effectivement un confort. Je, je, je confirme euh, en tant qu'auteur. Euh, qu on n'a on pas le la confrontation avec sa propre euh, incapacité ou capacité à, à, à trouver quelque chose. Euh, donc, c'est euh, vrai que c'est extrêmement confortable. Euh, après, il n'y a, y a pas le côté… Euh, moi, je n'ai pas du tout, du tout, du tout les mêmes, les mêmes sensations quand j'écris et quand je traduis. Euh, c est, c est, c est... Ça tu tu pas... peux nous dire… Enfin, tu pourrais développer ou prendre un exemple ou... Euh, ben disons que la traduction, ça correspondrait à la dernière, à la, une des dernières phases d'écriture de, de, d'un texte où je m'occuperai uniquement de la forme. C'est-à-dire il n'y euh, a pas, euh, euh, je pourrais trouver les personnages, euh, me dire ah, cette histoire est intéressante ou pas, euh, j'ai pas à me dire, euh, à, la, à faire un Plan, à faire quoi que ce soit, il n'y a, a rien de tout ça, tout est fait. Euh, donc il euh, n'y a, a, a plus que la langue en quelque, en quelque sorte. Et c'est à la fois très agréable et, et, et, et confortable, sens. ou au contraire très difficile parce que du coup on, on peut avoir à se prendre la tête sur des choses compliquées. Du coup, quand Donne ah oui, mais de toute façon, je reviendrai les jeux de mots, je pense à un truc. Du coup, c'est Patrick qui va déterminer, puisque là, il y en a trois déjà qui se sont réjouis. On va dire que là, ce soit la muse d'un autre, si je, si je résume. Donc, Patrick, on va voir si tu nous confirmes. Alors moi, je n'ai pas de problème euh, de question muse, parce que je n'ai pas vraiment de question d'écriture. Ça m'est ah. arrivé. Et, euh, mais c'est presque par jeu et ça n'a vraiment pas une chose dont j'ai envie. En gros, souvent... tu ne te définis pas comme écrivain toi-même, c'est ça que Voilà, voilà. Oui, okay. on, on dit souvent « ouais, les traducteurs, c'est des écrivains ratés ». C'est des auteurs. Euh, ouais. des, oui, ou des auteurs ratés. Euh, <rire> euh, non, ben, je ne je pense pas, J'ai jamais vraiment eu envie d'être écrivain. Alors, le confort, ça dépend. C'est comme beaucoup de choses en traduction, ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'il y, y a des auteurs, c'est presque trop facile, on les prend… Non, et puis le, te le texte est bien, on, on, on traduit facilement, ça vient. Et puis il y a d'autres textes, c'est, je ne sais pas si c'est qu'il y a plus d'anglicisme ou de tournure plus spécifique à la langue, mais il y en a où on a vraiment du mal. On voit, on comprend très bien ce que ce, ce qu'il dit, mais c'est pour rendre ça de manière à peu près aussi aisée en français que ça l'est en anglais pour le lire que ça pose des problèmes. J'ai eu des auteurs comme ça où il n'y avait pas de difficulté particulière dans le texte, sinon pour transférer, parce que, disons que le texte est très anglais et que les expressions demandaient des choses. Euh, ce sont les, les clichés qu'on qu sort toujours, c'est-à-dire tous ces verbes, par exemple, anglais, qui, qui expliquent des choses que, pour lesquelles on n'a pas de mots en français tout snort, le, le, le nombre de gens qui snortent dans les textes anglais, et on est tout le temps obligé de faire un renaclement de dérision ou des, des choses comme ça. C'est très pénible parce que c'est tout le temps le même... même oui, parce que c'est moi, et lourd en français. Ah, voilà, en plus c'est lourd, on est obligé de trouver une périphrase alors qu'il y a un mot en anglais. Et je vais dire une bêtise, mais je vais la dire, hein, parce que c'est bien mon genre. Euh, ça vous est pas venu à l'idée euh, L'un ou les autres, euh, bah, genre d'essayer d'introduire un néologisme pour les prochaines fois ou pour les autres traducteurs ou pour tout le monde, genre essayer de. Ça vous tente ou pas le néologisme euh, Ça dépend parce que si c'est quelque chose qui n'est pas un néologisme dans le texte d'origine, moi, je suis du genre à respecter totalement l'esprit. Oui, OK. Donc, ça dépend euh... du contexte encore. Il y a des fois Et où oui, ça se passe très oui, bien. bien euh, on peut trouver quelque chose qui va. C'est un néologisme. Ça se comprend, ça. de là à faire école et puisque que, que l'idéologisme soit… Je ne crois pas que ça soit vraiment possible parce que c'est toujours et encore une question de contexte. Et puis, il y a, il y a des correcteurs et des éditeurs plus ou moins, qui oui. laissent plus ou moins de l'attitude aussi. Hein. Les, en général, les correcteurs sont assez normatifs dans leur pratique. Ah. Ils, oui. vous ramener, euh... bah, ils sont là pour ça. Voilà, <rire> ils sont là pour ça, <rire> c'est leur boulot, euh... donc… Euh... Mais euh, on a aussi parfois euh, des, des instructions, enfin moi, ça m'arrive assez régulièrement, que ce soit en jeunesse euh, ou euh, disons qu'avec des grands éditeurs, voilà, enfin, des, enfin je, pas, pas au niveau de, de, de leur prestance et de leur importance. Non, tu veux dire gros, on va dire un chiffre d'affaires. De voilà, des grands voilà, voilà. éditeurs où on est moins dans l'artisanat que plus dans l'industrie parfois et donc on fait un produit et il faut que le produit corresponde à ce qu'on l'attente supposée du lecteur ou à la ligne éditoriale de la maison. Mmh. Donc euh, il m'arrive régulièrement de travailler avec des instructions du style euh, et c'est d'introduire du romanesque dans un, dans un texte qui en manque cruellement. Ah, euh, mais même, voilà. tu veux dire vraiment, là, tu, là on parle ouais. d'aller dénaturer à la demande de l'éditeur, le texte original, voilà, carrément, là, ouais. Exactement, Où il ne faut pas que ça jargonne trop, euh, et c'est quand même de simplifier pour que le texte soit plus accessible à un public plus large que celui qui est élu par l'auteur au départ. Et euh, en jeunesse également, il y a aussi beaucoup de filtres et de niveaux d'intervention de la part des éditeurs. Euh, parce que la j'ai eu un cas récemment, c'est assez particulier, puisque c'est un livre qui est chinois à la base, écrit par un auteur chinois. Et j'ai travaillé sur la traduction adaptation en anglais. Et euh, déjà, bon, l'éditeur français m'avait communiqué... Euh, une chaîne de mail entre l'agent de l'auteur et l'éditeur anglais et la traductrice et euh, il est évident qu'il y avait des, des problèmes culturels enfin, de, de, de, des, des passerelles culturelles euh, il y avait des trucs qui ne collaient pas quoi, qui n'étaient vraiment pas transposables telles qu'elles euh, en anglais et, euh, fortiori, et en, en français par la suite voilà. donc on a beaucoup, beaucoup travaillé c'est bon, amusant parce que traducteur, c'est un travail assez solitaire, mais là, dans ce, dans ce genre de contexte, il y a un vrai travail d'équipe parce qu'on on échange régulièrement avec l'éditeur, avec les assistants, assistantes, pour voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, est-ce qu'on garde ça, est-ce qu'on ne le garde pas Et là, dans cet exemple particulier, il y avait un terme qui intervenait très régulièrement, qui était la réincarnation puisque bon, bah, je ne vais pas spoiler, mais enfin, les héros meurent à la fin, hein, c'est très triste parce que c'est des animaux très mignons à la base, et ils meurent, mais ils vont se réincarner en homme ouf. Mais alors là, ce terme de réincarnation, euh, ça passait pas du tout pour l'éditeur français, <rire> absolument pas. Donc on est parti sur Renaissance, parce qu'il y avait la crainte que ce soit interprété vraiment dans un cadre très religieux, voire même à la limite que ce soit une incitation à pousser les gamins à se jeter du haut de la falaise pour se ré réincarner. Waouh wow. Voilà, ouais. donc euh, là, on... c'est vrai que pas vraiment, ça, ça dépasse le cadre strict d'un travail de traduction. Mm. Mm. Oui, c'est <rire> Nous en restons sans voix. Ouais, ouais, ouais, c'est une oui, adaptation, le... en fait. Oui, ouais, la possibilité d'interprétation du, du terme de réincarnation dans un cadre, tu vois, suicidaire religieux. Moi, je suis bouddhiste, donc forcément, tu vois, ça me, <rire> ça me désarçonne. <rire> <rire> en plus, si c'est un bouquin chinois, je veux bien croire que les enfants ne sont pas forcément préférés sur la culture chinoise. Mais enfin, justement, ça fait partie de la culture. Ah. C'est un concept assez large, ouais, ça m'étonne que ça pose tellement de problèmes. Puis même, il me semble qu'on le trouve pas mal, la réincarnation, quand même, dans des œuvres… Ah. Euh... J'avoue que je suis quand même ouais, sidérée. Quand... Enfin, je, ouais. Ouais. Je... Jeunesse, hein. je parle de… Mais, mais on n'en trouve pas Oui, jeunesse, ouais. oui. ouais. Je, ouais. Surtout que les gamins doivent dire des tonnes de manga où il y a plein de choses comme ça. Pire que ça. Oh, oui. Oh, oui, ouais. ça, ça nous a tous scotchés, là, c'est vrai. Euh... Ah c'est intéressant. Hein. Ouais. intéressant. Mais c'est marrant parce que du coup, là, c'est presque plus un travail de traductrice au sens pur, mais vraiment l'adaptation d'un texte, je pense que c'est encore un autre métier, j'imagine. Donc, du coup, tu te trouves embarqué dans un autre métier. Enfin... Le problème, c'est qu'il y a une zone floue. Oui. La zone grise, c'est ça La zone grise euh, de la traduction ah Oui, non, euh, la zone grise, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que moi, ce genre de travail, ouais, pour moi, c'est de la réécriture, ce pas de la traduction, mais, mmh, hein, mais mmh. je, je, je, je suis assez emmerdante pour, pour ce genre de choses. Euh, après, ça dépend des conditions, ça dépend de… Non, mais enfin, oui, tu peux développer, tu vois ce que je veux dire faut On est dans notre tableau rond pour un peu développer justement… Euh... Ah, ça dépend des conditions de travail et de, et de rémunération tout simplement oui. en <rire> ce qui me concerne je peux faire une vilaine on va dire analogie en gros tu es prête à te vendre pour des adaptations oh mais il faut que le prix non, mais tu as raison aussi il faut que le prix soit à la hauteur voilà <rire> du finalement c'est du travail quoi c'est le, le double du travail, parce que si tu, si tu dois déjà interpréter et puis ensuite changer le propos pour l'adapter non seulement à la langue, mais peut-être la, non seulement à la civilisation, mais à, à, à ce que désire l'éditeur et, et qui est en dissonance avec l'intention le, le, de l'auteur, ouais, ça devient un travail qui est très très compliqué. Oui, euh, le tout, alors, ouais. alors, moi, on me l'a, la demandé pas plus tard que euh, le mois dernier en fait j'ai fait un et j'ai fait un test pour une, une maison d'édition qui me proposait de traduire un livre pour enfants et qui me qui me disait de, de justement de l'étoffer et de rajouter de la poésie et, euh, et la, la poésie c'est pas vraiment mon fond de commerce je, ouais, je ça, me suis ça. senti je me suis senti comme un poisson hors de l'eau et, et finalement euh, donc j'ai dit bah alors je, je vais vous proposer quelques feuillets pour que vous voyez ce que ça donne, mais Quelque chose me dit que ça ne va pas coller, quoi. Et, euh, et effectivement, ça n'a pas collé du tout parce que je, je ne me sentais pas la capacité, moi, de réécrire un texte en plus qui était, euh, qui était très très loin de ce que je fais d'habitude. C'était un, un texte tout mignon sur, sur les saisons, les, les, les choses comme ça. Euh, encore une fois, un texte jeunesse. Il faut croire que c'est ceux qu'on qu remanie le, le plus, peut-être. Mais, euh, mais ouais, je me suis vraiment senti comme un poisson hors de l'eau. Et là, euh, non, là je, je suis retourné me, me recroqueviller dans ma zone de confort et puis j'ai pleuré. Encore une fois, c'est une question de... Bah, de quantité, parce que quelque part, la traduction, c'est aussi une partie d'adaptation. Moi, je vois, à la fin des années 80, j'ai traduit des, des nouvelles d'horreur, et lorsqu'on mentionnait le mot « Halloween », à l'époque, je faisais une note du traducteur pour expliquer ce que c'était. Donc, quelque part, j'adaptais le texte pour le lecteur, parce mmh. qu'à l'époque, les gens ne savaient pas Personne ce c'était Halloween. Ne... De nos jours, Halloween, tout le monde sait ce que c'est, il n'y a pas de problème, le terme, il n'y a, <coughs> a plus besoin d'explication. Il y a de, comme ça des choses où on est obligé, alors ça dépend, j'essaie d'éviter les notes de traducteur, mais parfois je rajoute euh, la revue machin, parce qu'on a juste cité le titre, qui est connu de tous les Américains ou de tous les Anglais, et qui est absolument inconnu, les gens en France, ça a absolument pas ce que c'est, donc je rajoute, la revue, le magazine, le ceci, le cela, l'émission de télé, la série de télé, enfin bon, quelque chose euh, qui recadrera pour le lecteur. Mais la note du traducteur, tu n'adaptes tu pas, tu, plutôt tu références le texte, tu vois, c'est pas... Euh, ben, C'est-à-dire que quelque part, je rajoute au texte. Il oui, m'est mais... arrivé de changer légèrement une phrase de manière à ce qu'une référence qui serait complètement restée obscure au lecteur puisse être compréhensible. Sans faire justement une… Là, je n'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mmh. mais euh, bon, on va y venir tôt ou tard. Les, les jeux de mots, par exemple, on est obligé souvent d'adapter les jeux de mots parce qu'ils sont intraduisibles. Donc, on cherche. Si ça ne tombe pas exactement au point où il y a le jeu de mots en anglais, eh bien, on traduit le dialogue comme si c'était un dialogue normal. Et puis, craque la phrase d'après, ça tombe bien. Hop, on peut coller un jeu de mots. Donc, on le fait. Quelque part, on a adapté. Attends, du coup, euh, que j'ai bien compris, en gros le dialogue, il y avait un jeu de mots qui était intraduisible, et du voilà. coup sur la phrase d'après pour créer un moment d'humour à peu près au même moment, tu te permets un jeu de mots comme ça, tu voilà. te dis le lecteur a eu cette sensation, mais c'est ok, d'accord, ouais. Voilà, c'est euh, ça dépend comment c'est. ça a décalé après. de quelques secondes, on va dire le, voilà, le gag voilà. après. Okay, ouais. parfois parfois c'est la, la réplique d'après ou ouais, une chose comme ça. Enfin, j'ai essayé d'équilibrer mmh. les comptes, mais, euh, mais parce que on, on en peut plus, pas plus tu en sortir. Tu, tu, as, tu as traduit euh, plusieurs bouquins de, de Pratchett moi je suis, euh, je, je, je suis en admiration parce que je les ai lus et, euh, et ça fait partie de ceux qui me font, euh, qui me font mourir de rire c'est de, de bons présages donc sa, sa collaboration avec Gaiman et puis euh, le, le cycle des gnomes les, les camionneurs justement dans ce genre de bouquin euh, moi je suis épaté parce que euh, quand on le lit en français on n'a pas cette impression euh, de, de, de, de choses qui a été, été adaptée L'humour coule de source, il est, euh, euh, voilà, il, il est formaté pour, pour notre esprit à nous de lecteurs français et, et ça fonctionne très bien. Mais quand on lit, on comprend tout à fait euh, qu'il euh, qu a, qu a fallu un gros, gros travail d'adaptation de, de, de certaines blagues, parce qu'il y a des références culturelles euh, en veux-tu en voilà chez Pratchett. Oui, enfin, il y en a beaucoup. Je pense que les, les gens qui sont passionnés par les, les mystères cachés du monde, les choses comme ça, ça veut plus ou moins. Ce sont des choses qui ne sont pas plus compréhensibles par le lecteur anglais que le lecteur français. Ce sont des références pour spécialistes de ces domaines-là. Mmh. Mais Pratchett dire tire dans tous les coins euh, ». C'est là que je vais sortir ma, ma célèbre anecdote. C'est que dans, dans « De bons présages », justement, il y avait un jeu de mots à un moment lorsque le malheureux héros, si on peut appeler ça le malheureux héros, Newton Pulsifer, essaie de rentrer sur la base américaine. Il va voir une sentinelle et ils ont un dialogue, et il y a un quiproquo, ils ne se comprennent pas, enfin bon, il y a un, un gag très amusant. Sauf que pour traduire ça, je n'ai jamais réussi à trouver. Et au moment de rendre le bouquin, la dans l'âme, ben j'ai rajouté des notes du traducteur, c'est moins grave sur ce bouquin, parce qu'il y a des notes de, des auteurs partout. <rire> bon, bon, oui. Je me suis glissé dedans. Euh, allez, voilà. euh, mais quand même, ça m'a miné. Et pendant 20 ans, de temps en temps, je, je repensais à ce foutu travail et je cherchais et je ne trouvais pas. Et, et voilà, Il y a des mots qui sont traduisibles. Et puis il y a deux ans, lorsque le bouquin euh, a été réédité, comme il y avait la série B qui est sortie en même temps, euh, on a rajouté un petit peu des petits textes, une présentation, une conclusion, enfin bref, un portrait croisé des auteurs. Et puis, j'ai révisé la traduction, parce que je me suis dit, après 20 ans, ce n'était pas du luxe. Effectivement, ce n'était pas du luxe. Et puis, je suis arrivé chez dieu et puis, j'ai encore cherché, et puis, je n'ai pas trouvé. Et au moment de la traduction, en pleine nuit, vers 2h du matin, je me suis dit, mais ouais. Mais ça marche. Alors, ce n'est pas tout à fait aussi drôle que le truc, mais ça marche. J'ai supprimé la, la note du traducteur et la dernière version du texte, il n'y a plus la note du traducteur où il s'excuse de ne pas avoir trouvé les, le jeu de mots et il est, explique, il explique au, au lecteur ce que le lecteur aurait dû comprendre de la confusion. Voilà. Et, et franchement, j'étais content. De ça. Mais ouais. ça, c'est quoi C'est ton Graal, quoi C'est ta quête de 20 ans, grosso modo. Bah oui. <rire> C'était, comme dit Gottlieb, une épine du pied qui n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Ça m'a sorti une épine du pied qui n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Ça, ça m'est déjà arrivé d'avoir comme ça un, une phrase hein, ou un bout de phrase. Ou... Alors pas les jeux de mots, parce que les jeux de mots, de toute façon, je ne suis vraiment pas bonne en jeu de mots. Je demande aux copains de l'aide euh, pour les jeux de mots. Mais d'avoir un bout de phrase, je n'étais pas contente, je me disais tu aurais dû trouver mieux, etc. Et de ne pas trouver et de rendre le bouquin tout en continuant euh, « mon personne n'a fait de remarques, ok, ils n'ont rien vu, ça va, mais moi ça m'agaçait euh, et d'avoir trouvé la réponse, mais des années après. Ce qui est complètement inutile, parce que ça, le bouquin est paru, ça ne sert ben, Inutile, pas forcément, parce que tu vois quand même, quand un bouquin marche bien, enfin, bon il faut qu'il marche et tout, tu peux espérer une révision. Tu vois, pas... Oui, mais... ça, peut, ça peut arriver, mais ça ne m'est pas encore arrivé. Ou Ça peut ne pas arriver, parce que… Ça doit être frustrant, ouais, hein, strange, hein. Ouais. Parce que Sandy parlait des, des gnomes, par exemple, de Terry Pratchett. J'ai traduit les gnomes et lorsque le bouquin est paru, il y a un gentil lecteur qui nous a écrit en disant euh, « le machin là, ce n'est pas, pas avec du silicone, c'est de la, du silicium. Ah oh, putain, merde oui, ah, non. Mais oui, évidemment. Mais pourquoi on est allé avec le, est... Mais oui, enfin, pourquoi ben... personne ne me l'a dit Ah, c'est horrible ça. C'était euh, euh, Ma Martine Lecomte, qui était qui s'occupait de Gélu à l'époque, a dit « c'est pas grave, je mets un petit post-it dans le bouquin à cet endroit-là et à la prochaine édition, on le corrigera. » Ça fait à peu près 30 ans et ça n'a pas été corrigé depuis. Mais le, Parce le que chaque fois que je vois une nouvelle édition, je me dis Ah, ils ont repris l'ancien texte Et c'est trop tard, bien sûr, puisque c'est une nouvelle édition. Alors, oh. bon. et, et pourtant, il, y a, il, y a, il est assez souvent réimprimé il change de couverture, donc euh, on pourrait faire quelque chose, mais il ne pense jamais euh, quelqu'un dû perdre le post-it. C'est horrible. Bon, ah, en bah, fait, c'est la table ronde de la frustration là. Tu ouais, racontes, ouais, euh... oui. puis, bah, on on euh, a vu ce chapitre douloureux. Pour ma part, j'ai des stilettos qui restent plantés dans mon cœur depuis euh, euh, 35 ans. Voilà. Je ne savais pas que c'était des talons aiguilles à l'époque. Voilà. Voilà. Et ben, voilà. Il n'y avait pas Internet. Bah, maintenant, je le sais. Et j'espère aussi une réédition du texte un jour, voilà pour pouvoir revoir la traduction ce qui ne sera pas du luxe forcément puisque ça remonte à plus de 30 ans et en plus enfin pouvoir corriger cette erreur de traduction et du coup la Mais tienne est... elle est dans quoi où j'ai pas entendu le début enfin... euh, c'est dans un c'est dans un roman de keskoja qui était paru chez Gélu à l'époque Peut-être que quelqu'un, tu sais, entendra cette table ronde et dira euh, « ah, je vais <rire> sauver tout !» J'ai déjà glissé l'idée, le... pas pour cette raison en particulier, mais parce que c'est un livre que c'est vrai que j'aimerais bien revoir, euh, voir euh, reparaître, j'estime je, qu'il le mérite, et qu'il n'avait pas été forcément très bien servi lors de sa première édition française, et euh, donc j'ai déjà glissé l'idée. Voilà, Il faut sauver les traducteurs <rire> !« oui. Envoyez vos dons. » De toute façon, euh, on ne peut raconter que nos frustrations, parce que oui. sinon, on va dire Ouais, ben, ça se passe bien, je prends un texte anglais, je le regarde, puis je le tape en français, puis je le rends. Ce n'est pas, pas forcément l'anecdote la plus. Euh, tu vois comme quoi tu es un écrivain aussi, tu sais quelles sont les anecdotes qu'il faut raconter, tout ça Tu dis que tu n'écris pas Ah ben, mais... euh, Il faut quand même avoir un instinct de narration, oui, parce qu'il faut bien voir ce que fait l'auteur, il faut le retranscrire, il faut quand même… Euh, mais euh, je pense qu'un bon lecteur a les mêmes instincts aussi. Au bout d'un moment, on développe euh... un qu'on voit à peu près… Euh, quand on lit beaucoup, euh, de toute façon, il y a beaucoup d'écrivains. Oui, enfin, c'est plus inverse, c'est-à-dire, c'est pas que euh, les grands lecteurs, euh, on va dire, pourraient être des écrivains, je pense que c'est que quand tu es écrivain, tu es grand lecteur. Ben, ça me oui. paraît, ben, ben, je pense pas que tout le monde puisse faire de la narration. Puis là, j'ai envie de faire une private bon. joke, c'est nul et tout ça, mais tu racontes quand même des histoires de facteurs. <rire> c'est <nul> <rire> nous, nous qui l'avons poussé, là, c il était innocent. <rire> <rire> Désolé, il fallait que je la fasse. Vraiment... Je, ra je raconte des tas d'histoires, mais tout le monde se bloque sur le facteur, je ne sais pas. Bon, <rire> peut-être parce que c'est une expérience qui est très communément partagée, alors il y a, y a un sentiment comme ça… De, de solidarité. Euh, J'aimerais revenir sur les, les jeux de mots parce que donc, Patrick a priori euh, a l'air plutôt à l'aise. Sylvie a carrément dit qu'elle filait la patate chaude aux copains. Euh... Ah, J'ai dû faire deux jeux de mots, moi, dans ma vie. Ah ouais Donc, euh, je ne sais pas les faire euh, et je ne les retiens pas quand les gens en font. Euh, donc, c'est un point aveugle. Je, ça, je Puis, ça ne sert pourquoi. pas de les retenir. Ça ne sert pas de les retenir. Euh, là aussi, ça dépend du si, contexte. Ça ouais. Oui, je oui mais de ça ne peut pas les replacer n'importe où. Je pourrais au moins m'imprégner, tu vois, de, de, de, de la façon de faire, mais même pas. Ça ne marche même pas dans ce sens-là. Donc. Mmh. Euh... <rire> je, je, je pense que c'est effectivement un mode de fonctionnement. Euh, devient euh, qui devient enfin, en, en ce qui me concerne c'est addictif quoi j'ai j'ai l'habitude de lire tous les mots bizarres à l'envers et de faire d'affreux de, jeux de mots en permanence ça c'est aussi c'est malheureusement aussi un tic de rôliste. donc euh, donc du coup quand on me confie des choses où il y a des jeux de mots ouais je, je, je suis à l'aise mais je comprends que quelqu'un qui, qui ne soit pas dans cette euh, ce, ce, ce mode de, de fonctionnement mental ait du mal à, à à concevoir des jeux de mots parce que voilà c'est une c'est une espèce de gymnastique de l'esprit ouais. et, et, et je pense qu'il faut s'assouplir l'esprit à cette gymnastique-là pendant un bout de temps pour pour sortir des choses qui soient à peu près à peu près pertinentes et puis qui soient rigolotes aussi parce que c'est pas gagné quoi il y a des jeux de mots qui sont qui tombent à plat quoi comme un, comme un plat de nouilles chaudes donc euh, voilà j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à traduire les jeux de mots euh, c'était l'extension de munchkin sur l'appel de Cthulhu. Et la grosse difficulté que j'ai eue, c'est que euh, non seulement les, il y avait des jeux de mots dans les, dans les titres, des cartes, mais euh, ils étaient associés aussi au visuel. Et euh, John Kovalik, qui fait les, les, les visuels, fait des, des illustrations hilarantes. Quoi. Et, et là, réussir à, à composer entre les titres et les illustrations, ça a été un calvaire. Mais bon, j'ai sorti des choses rigolotes. Euh, celle qui suscetaient dans les ténèbres ou, euh, ou l'abomination du sandwich, j'en suis quand même toujours encore fier. Mmh. Les jeux de mots, le problème aussi, c'est qu'effectivement, quand il y a des illustrations, c'est encore pire. Je traduis les bandes dessinées. Okay. Les bandes dessinées, c'est génial parce qu'il y a la taille des ballons qui conditionne. il y a le contexte, évidemment, il faut raconter la même chose. Et quand, en plus, il y a un jeu de mots, c'est une horreur. Il y a une bande dessinée que j'adore. Il y a deux bandes dessinées que j'adore vraiment et qui ont été traduites il n'y a pas très longtemps. Enfin, retraduites parce que ce sont des classiques. La Crazy Cat, et Crazy Cat, j'aurais adoré pouvoir traduire Crazy 4 parce qu'il y, y a des massacres, des mots, il y a des, des mélanges de langues, etc. Mais ça va à peu près. Et puis, il y en a une autre qui est très drôle aussi, c'est Pogo de Walt Kelly. Oh, Et Pogo de Walt Kelly, j'adore ça, j'aime beaucoup le lire. Mais déjà, je lis par petites tranches parce que ça monte rapidement à la tête. Je comprends que ce soit des strips quotidiens parce que quand on en lit plusieurs pages, c'est. Parce que ce sont des animaux qui habitent dans un marais du sud des États-Unis. Ils ont leur accent et une espèce de, petit... de petite façon de parler, d'un peu d'argot, enfin bref. Ils sont en plus des animaux, donc ignorants. Donc dès qu'il y a un mot un peu compliqué qu'ils ne comprennent pas, ils le massacrent. Ils font des jeux de mots là-dessus. Et en plus, Walt Kelly se sert souvent de ses animaux de son marécage pour faire une satire de la vie politique américaine de l'époque. Donc, ça fait au moins quatre niveaux. Je ne parle pas du fait qu'en plus, il faut que ça soit en adéquation avec ce que représentent les images. Ça, j'aurais dit non. Ça, Je n'aurais jamais voulu traduire ça parce que, non, il y a de quoi devenir fou. Surtout, mais pas… C'est quelqu'un qui est devenu fou, du coup ah ben, euh, je ne sais plus qui c'est. Euh, je crois que c'est quelqu'un chez Macma. Ma Ma. Je ne sais pas. Je... Il y a un fou quelque part, le pauvre, qui a ah, pris notre considération. Pour lui, je crois que ça n'a pas trop bien marché, donc quelque part, il va peut-être s'en remettre. Mais bon, n'est pas une consolation, je suppose. Mais c'est vraiment. Alors que Crazy Cat, il y, y a des choses qui doivent être difficiles, mais ça reste à un niveau euh, suffisamment. Ça reste plus proche de la gymnastique, je pense, et donc ça doit être assez excitant de chercher à, à traduire. Alors que, que Kelly, au bout d'un moment, ça devient une torture de trouver euh, comment tout retranscrire, tout recadrer, euh, accessoirement tout faire rentrer dans un seul ballon. C'est que... ça, non Qui me paraît chaud, chaud. Enfin, parce qu'en plus, les langues n'ont pas aussi. la même taille, quoi. Aussi, aussi, je suis en train de traduire une mmh. bande dessinée actuellement, ça vient vachement bien, mais ça m'inquiète parce que quand je vais relire ensuite, je vais regarder si, ça, si à force de me laisser entraîner par un dialogue naturel, mmh. ça rentre toujours dans les, dans les cases et dans les ballons. Enfin, ça, maintenant, c'est moins un problème parce que dans le temps, les lettreurs étaient des lettreurs euh, qui faisaient ça à la main. Maintenant, on a les ordinateurs, on a des, des, des polices de caractère qui ressemblent à des polices manuscrites. On peut faire des choses magnifiques. Euh, là, j'ai traduit un, un volume du Spirit pour Black and White et euh, ça a été lettré de manière euh, artistique. On dirait le lettrage original Eisner. C'est vraiment, et ce n'est pas facile parce qu'Eisner n'avait pas… bref enfin, ce n'est pas lui, c'était Ben… Euh, son nom m'échappe. Enfin, il y avait un lettreur qui avait vraiment un style tout à fait particulier et c'est est très bien rendu. Je n'ai jamais vu le, le lettrage d'Eisner aussi bien rendu jusque là. Donc, c'est bien. Quoi. Et on peut jouer sur la taille plus facilement oui. qu'à la main. Hum. Voilà. <rire> Suivant. Je <rire> n'ai jamais travaillé de BD. <rire> Ouais. Du coup, là, on a parlé de torture, de jeu de mots <rire> Je résume. Euh, Patrick, euh, a ouais. aussi un, un autre point euh, souvent euh, problématique dans les traductions, c'est les accents. <rire> les personnages qui oui. n'ont pas un langage standard. Oui. Et oui. ça, c'est aussi... Euh, c aussi à, à et comment on rend ça justement Parce que les accents français... Euh... J'ai eu du coup avec de bons présages, parce que j'avais un personnage qui avait tous les accents. <rire> Euh, oui. Parce qu'il y avait un accent tellement indéfinissable, il passait du nord au sud de l'Angleterre, en passant par l'Écosse, le Pays de Galles, etc. Donc, je faisais pareil. Il disait « peu cher » et « biloute euh... enfin, ». Ils disent pas « biloute » parce que je ne connaissais pas encore bien le, le « le, le ch'ti » à l'époque, mais enfin, des... euh, il mélangeait tous les accents, donc ça allait. Euh, je... Il me semble que Patrick Couton, pour les, les « oui, freemen », je sais pas comment ça s'appelle en français, les, les « petits hommes libres ». Les « ch'tis, ch'tis hommes libres » les les libres libres, en français. Voilà qui sont un gang de de d'écossais picto peint en bleu qui, qui parle avec un accent écossais à couper au couteau et il les a transformés en accent qui et ça doit fonctionner pas mal je pense ouais. effectivement ça alors c'est pas c'est pas la même civilisation mais c'est la fantaisie donc quelque part ouais. euh, c'est au nord quoi ok ouais. <rire> Ouais, ça, tu vas prendre les Marseillais au sud, les Chitiers au nord, et tu vas te dire, que ça fait à peu près la même chose, quoi, grosso modo. Enfin, plus, plus ou moins. Euh, bon, euh, on essaie d'éviter les mots trop marseillais, mais on peut essayer de. Je sais pas, je sais pas. J'avais. Il y a, a l'accent. Moi, ce que je prends souvent pour les, les accents euh, un peu marqués, c'est des accents un peu paryo ou un peu bordelais, enfin, des, des accents. Euh, faux Comment on mots, rend faux. un accent à l'écrit des illusions. C'est le travail, mmh. l'apostrophe travail, des choses comme ça, quoi, pour, pour okay. montrer que c'est un parler populaire. Autrement, ensuite, ça devient difficile parce que si on fait trop des accents. L'Angleterre, euh, on voit My Fair Lady avec le professeur Higgins qui se vante de pouvoir localiser quelqu'un en l'entendant parler à, à 100 mètres près. L'Angleterre a des tas d'accents, effectivement, c'est très localisé. Nous, on en a mais à quelques exceptions près comme le marseillais le chtis euh, euh, pas tellement regarde là on est on est au tableau personne ne je... pourrait dire les autres sont de tel endroit enfin je pense pas non, mais... oui, pour devrais... ben, quand je suis arrivé à boulogne sur mer <rire> ben, pardon quand je suis arrivé à boulogne sur mer je suis un jour euh, rentré dans une boulangerie oui oh, là tu forces tu es en train de forcer en parlant non non, là, non pas as du dit tout. boulogne non, pas. sur mer non ah non non non non, non, okay. non, non. Ah ben non, on me dit que je dis trop Lovecraft. » Ben oui, en français, je dis Lovecraft, oui, c'est vrai la façon. Donc, j'entre dans une boulangerie, et puis euh, je dis euh, « Bonjour, madame, je voudrais une chocolatine, s'il vous plaît. » Ouais et non, mais je non, non. Non, mais, non, mais maintenant, par Internet, non, mais attends. Elle m'a dit « Vous, vous n'êtes pas d'ici. » Et ma première pensée à l'époque, c'était à l'époque, il n'y avait pas Internet, et puis les mêmes qui courent sans arrêt. Ma première pensée, ça a été « Je ne savais pas que j'avais un accent aussi prononcé. » <rire> il a placé chocolatine. <rire> et je n'ai ah oui. compris ça que bien des années plus tard. Je, je dirais, c'est il y a 5-10 ans que tout d'un coup, je me suis dit Mais oui, au fait, j'ai demandé de chocolatine. C'est pour ça qu'elle y a pensé. Mais pour moi, c'était l'accent. Et ça m'a surpris <rire> qu'elle m'ait mon accent. Ouais. Avant de repasser la parole à Nathalie, puisque que c'est elle qui a commencé sur les accents, Ça, juste une petite anecdote qui me fait rire, puisque quand j'étais petite, donc j'étais de ton côté, hein, donc il y avait des chocolatines et des poches aux caisses du supermarché, ah et ouais. et alors que bien sûr, ici, il y a des sacs aux caisses du supermarché, et une fois, je suis dans, à Carrefour, c'est tranquille et tout, et la caissière, elle me fait, vous voulez une poche et Je dis, ah, vous, vous venez d'arriver <rire> <rire> Mais et oui, coup, non, sans doute pas du coup, Nathalie, puisque c'est toi qui a abordé le sujet, le sujet des accents. Oui, ben, ben ma technique personnelle, euh, c'est un petit peu ce qu'a qu expliqué Patrick. Jouer sur les élisions, euh, les supprimer les négations, euh, voilà pour rendre effectivement faire comprendre que c'est pas un parler standard et que c'est plutôt un langage populaire. Euh, après, bon, alors. Le, Transposer un accent euh, aussi marqué que le ch'ti ou le marseillais, euh, ça peut effectivement marcher dans un contexte de fantaisie. Bon, dans un polar, c'est un peu plus compliqué. Bon J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, ce n'est pas une traduction personnelle, mais c'était à l'époque où je travaillais au presse de la Cité, c'était sur un livre d'Elisabeth Georges. Et euh, on avait eu un gros souci puisqu'un des personnages était, euh, était d'origine carabéenne. Hein et euh, enfin, une grande partie du bouquin se passait effectivement euh, dans, dans, dans ce milieu et la traductrice qui avait un certain âge et pensant bien faire avait traduit euh, on va dire en petit nègre quoi. et c'était absolument insupportable évidemment c'était intolérable et c'était illisible donc il y, eu, il y a eu un énorme travail après euh, après coup, euh, de, de... Et, ça, et du, du coup, coup, ça a été rendu commun pour, bah, bah, euh... par ce système d'élision, de suppression des négations, et ça passait très bien, ça passait nickel. Parce que mmh. les Caraïbes, il y a aussi euh, certains patois français maintenant. Que... Je ne sais plus, j'ai vu récemment quelqu'un qui, qui félicitait une traduction où on avait repris euh, euh, je ne sais quel euh, euh, dialecte franco. Plus ou moins français de, ne sais plus si c'était Haïti ou si c'était, enfin c'était une ancienne colonie française où il y a justement, euh, ou alors c'était peut-être les dom -toms. je sais plus, je sais plus, mais enfin il y avait eu une adaptation justement avec ça. Mais là, c'est chaud, ouais, ouais, marche, chaud ton, tout, ouais. ça marche Le dans ce contexte précis-là, voilà. Le plus compliqué que j'ai eu à faire dans dans, dans ce style-là. C'est dans « Il est parmi nous » de Norman Spinrad parce qu'il y a un des personnages qui est, qui est noir et qui, et qui parle un anglais populaire particulier. Euh, et donc on a en fait on a, on, je ne sais plus exactement qui a fait quoi, j'ai dû faire le premier G et demi et euh, parce que c'est un bouquin qu'on a traduit avec Roland et Roland a dû, a dû rebosser avec euh, avec moi euh, ensuite et donc ce, ce qu'on a fait, oui, c'est ce, ce que disait Nathalie, c'est des élisions c'est des, des, des jeux sur les négations c'est des jeux sur les sonorités c'était, mais c'est pratiquement du coup, c'est pas du mot par mot mais presque quoi euh, je serais incapable de dire qu'on a, on a utiliser tel système euh, d'une part parce que c'était que ça commence à faire un petit moment j'ai oublié euh, et en plus on l'a fait à deux en, en, en grande partie donc je ne sais plus qui a fait quoi <rire> exactement à quel à quel moment mais c'est vraiment le truc le plus le plus difficile que j'ai eu à faire je pense euh, en, euh, 20 ans, je sais pas. Non, mais c'est marrant parce que j'avais jamais songé. Par le autant les jeux de mots, tout ça, voilà j'avais l'intention de vous que vous me disiez un petit peu comment vous en sortiez. Parce que ça m'était évident qu'il y avait un travail compliqué, mais j'avais pas du tout pensé aux accents. Et c'est vrai qu'en France, il me semble quand même qu'on a très peu d'accents. Et plus, je pas sais ça. pas. Est pas qu'on ait peu d'accent, c'est que le français standard a... les a complètement lissés et qu'on les entend plus. Euh, ouais. donc du coup on les retranscrit pas et puis euh... et puis on, on peut pas retraduire le parler d'un habitant de la Nouvelle-Orléans lui faisant dire un peu cher c'est ça, choc, ça quand même. pas de sens ouais. ça pas. donc euh, on peut pas trouver d'équivalent et du coup euh, on est embêté parce que c'est une nuance qui est effectivement intraduisible en elle-même qui disparaît en fait euh, là voilà. presque là, ouais. euh... Ouais, ouais. De fait, quoi. Enfin, de... Ouais. Ouais, en France, enfin, la plupart du temps, un français, il n'est pas vraiment capable d'identifier un accent du New Yorkshire ou écossais ou euh, de terre euh, Alors, moi, pas... je vais faire juste une parenthèse, parce que quand j'essaie de parler anglais, ce qui est en général assez terrible, si un Américain ou, on va dire, n'importe qui me parle anglais, j'y arrive. Mais si c'est un vrai Anglais, un Écossais, on va dire, de la Grande-Bretagne qui parle anglais, là, euh, c'est terminé. Donc, moi, j'identifie les habitants de Grande-Bretagne. Voilà, je tiens à le souligner. <rire> oh, bah, les, les accents, il y a des accents. Euh, c'est le nord de l'Angleterre qui est le pire. Je me souviens euh, d'une sitcom qui s'appelait Rapsi où j'ai regardé un ou deux épisodes et j'ai arrêté parce que je ne comprenais rien. De temps en temps, je comprenais un mot, j'étais content, mais tout le reste, c'est un abominable accent. Euh, je ne sais pas si c'est, comment ils disent, si c'est « scout ou quelque chose comme ça. Les, les, les anglais eux-mêmes ne comprennent pas tous. C'est vraiment, bah, c'est pareil, je suppose, avec le ch'ti. Et c'est quelque part un, un équivalent. C'est à la fois les mots qui sont déformés, la mais aussi il y a des mots spécifiques à ce, ce langage-là. C'est comme pour Glasgow, il y a le, il y a le pater, parce qu'il y a des expressions, il y a des mots qui servent. Donc on peut même comprendre les mots sans comprendre le sens. Ce <rire> qui est très bien aussi. Est-ce que tu lui as un accent Je te demande. Ah oh, ben oui, non, non, non, non, non, non. Non, non, je dirais même que c'est un petit accent du sud des Yad. Ça, il, y a, il y a le petit côté ensoleillé quand même. Ouais. il y a un côté oui, universel, il met tout le monde d'accord, non Parce qu'on ne comprend pas ses accents. Les, les, tous les autres grands anciens se foutent de sa gueule parce qu'il y a un accent à couper au couteau. Et nous, on ne sait pas, tu sais le truc <rire> Euh, du coup, il nous reste, j'ai l'impression, parce que je vois très mal, il nous reste à peu près 12 minutes. Enfin, on peut déborder, bien sûr, mais grosso modo, sur le temps imparti. On a, on a finalement fait pas mal d'anecdotes et je trouve ça assez agréable parce que ça rend le métier de traducteur en prise, on va dire, avec la réalité. Donc, est-ce que, on va dire, vous avez des sujets que vous souhaiteriez aborder plus particulièrement autour de votre métier, puisqu'on a été très généraliste, hein, bien sûr Là, il n'y a plus personne bon. qui a des Ouais. Je sens non. un grand vide. Oui, oui non, c'est terrible. Là. Non, parce qu'on on, s'est plaint, tu vois, pendant, euh, pendant presque trois quarts d'heure. On, hein on est français, hein voilà, on, a, on, on, a on a vidé notre sac, madame, on s'arrête. nous. Oh, attends, 45 non. minutes de plainte pour, euh, on va dire, quatre Français. Vous êtes un euh, petit record. Hein à la rigueur, à la rigueur, comme on est dans cette période maudite que connaissent les gens, non, vrai je... que de quoi tu parles ah ben attends, c'est que les traducteurs ont, je pense, pour beaucoup un petit problème, c'est que vers cette période, d'un seul coup, les éditeurs se réveillent, nous confient des traductions à rendre pour la rentrée. C'est Ce ah. toujours très sympa, <rire> parce que ça veut dire qu'on va avoir des traductions pour cet été, et comme ça, eux, en rentrant de vacances, ils trouveront les bouquins et puis ils pourront continuer le boulot. Ce n'est pas systématique, mais là, ça, ça, ça vient de m'arriver deux fois de suite. Euh... Bon. Genre, ils ont oublié de te donner le travail pendant la pandémie, c'est ça que tu dis? Par Parce exemple, oui, un... enfin Et ils auraient pu voilà. prendre un peu plus tôt pour que je gère, mais non, mais de toute façon, les traducteurs, ils font ça en un mois, je vous en laisse deux, c'est bon. Oui, voilà, voilà. Ça. Et puis bah, c'est surtout, surtout je vous fais je vous laisse ça avant de partir en vacances, comme ça je le trouverai en rentrant. Voilà. voilà, mais nous on ne Et... prend pas de vacances par bah exemple. Bah non, bah non, voilà. bah non. C'est bon. La rigueur en hiver, on ne va pas à la plage. <rire> ouais. Quand on est traducteur, il faut avoir des conjoints très compréhensifs. Euh... Oui. Voilà, euh, parce que les vacances d'été, ben, ce n'est pas souvent, euh, les changements de programme de dernière minute, parce que vient d'arriver la proposition de boulot qu'on ne peut vraiment pas refuser et qui en général est à rendre pour avant-hier. Voilà. Euh, donc, euh, c'est un rythme de vie quand même un petit peu particulier et pas forcément facile à vivre pour, pour l'entourage, hein, l'entourage immédiat. Mmh. <rire> Et puis, les, les, les, débuts, les débuts sont difficiles. Hein. Moi, je sais que quand, quand j'ai commencé, s'astreindre à cette, cette discipline dont tu parlais tout à l'heure, Nathalie, de, de dire je vais segmenter mon travail, je vais le répartir en temps de jour, etc. etc. Euh, moi, j'ai couru après les, les délais et les deadlines pendant très longtemps parce que, tout simplement, je ne savais pas m'organiser. Et, euh, et, et finalement, euh, il m'a fallu quelques années euh, pour me discipliner et pour me dire, bon, bah, voilà, c'est… Euh, tu vois, ce n'est pas un loisir, c'est quand même ton job, hein, parce qu'on fait, on fait quelque chose. Moi, quand je me lève le matin, je suis ravi d'aller au travail. Déjà, j'ai que trois mètres à faire pour aller au bureau, donc c'est très, très bien. Et puis, euh, et, et je suis ravi de ce que je fais. Mais, euh, mais il y a un moment, ça reste quand même un travail, ça reste quand même quelque chose qui a des, des, des contraintes. Et euh, quand, quand j'en parle à des, à des amis, alors en particulier des amis roulistes qui sont, qui sont des passionnés de tous les univers de, de, de fantasy, de SF, etc., tout ce qui est geek, euh, ils me disent « Ah, tu as bien de la chance, parce que tu dois t'amuser, tu, tu, tu dois t'éclater. Alors, oui, je m'éclate, mais, euh, mais en même temps, il y a cet aspect discipline qui est… Qui moi qui, qui m'a demandé énormément d'efforts euh, d'arriver de, à se dire Ouais, il faut que j'en suis, euh, si vous voulez, vraiment à segmenter euh, pas heure par heure, mais pas loin quoi. Parce que je sais que euh, si je si je dépasse un petit peu de, de, de, de mon horaire, je vais vite prendre un retard phénoménal et euh, je vais craquer la deadline. Donc c'est euh, ouais ça, ça demande quand même euh, voilà, j'ai réussi à me plaindre encore une fois. <rire> et, et du coup, euh, question, on va dire, euh, je ne sais pas comment dire, ouais, discipline, régularité, les autres, euh, vous avez des petits trucs à vous ou des euh, Moi, je, je, je prends le livre et je prends le nombre de jours et je divise. <rire> et ça, c'est un nombre de pages qu'il faut avoir fait par jour. voilà. Mais si je tu si tu, malade, ah, ouais. si, euh, si tu tombes malade, si tu tombes tombe tombe aussi, malade, si tu tombes malade. Moi, si bon, ça m'arrive, il, il y a des éditeurs humains hein, qui comprennent. Oui, hein, oui. Voilà, donc, euh, oui. ça peut arriver. Hein, on évite de tomber malade en règle générale. Donc, personnellement, euh, question de petit truc, j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie pour éviter euh, <rire> ce genre de désagrément. Euh, mais euh, bon, par exemple, il y a 4 ans, euh, ça a été une année un peu compliquée pour moi. J'ai perdu mes deux parents. Euh, L'espace de quelques mois, et bon, bah, l'éditeur pour lequel je travaillais euh, quasi exclusivement cette année-là, puisque j'ai enchaîné les bouquins, s'est euh, montré tout à fait compréhensif et on s'est dépouillé quand même euh, reculer la deadline. Euh, bon, il y, y a quand même des, des situations qui sont <rire> bon, oui, hein, voilà. euh... particulières, oui, là c'est vraiment. Ouais. Mais bon, les éditeurs, c'est vrai que ça les embête quand même un peu de bouger leur planning, hein, parce qu'il y a quand même il y a, il y a deux rendez-vous importants dans l'année pour les éditeurs. Hein, c'est les best-sellers avant l'été, qui doivent être sortis impérativement pour l'été, et un petit peu en amont pour que les libraires et les journalistes aient le temps d'en parler, bien les épreuves parler, et d'en parler, et puis il y a Noël. Et ça, donc les Noël, Noël les bouquins de Noël, il faut qu'ils sortent en octobre. Et donc là, actuellement, oui, je suis euh, sur, sur ce cas de figure… Euh, euh, du bouquin dont on n'a pas encore le manuscrit définitif, mais il faut qu'il sorte en octobre. <rire> ouais, ouais. Bon. Ouais. Oh. Ouais, bah, en même temps, vous n'êtes pas magicien. Enfin, ça ça m'hallucine un peu. En c est, c est si un peu vrai. quand même. Hein. Ça me choque un peu, en fait, dans le sens que je trouve que ce n'est pas très respectueux de vous non plus. Enfin, je trouve ça un peu waouh. Wow, enfin... ben dans, dans le cas que je cite, on va travailler à quatre mains. Tu travailles en même temps que l'auteur, carrément. Non, avec une autre qui serait. Ah, en je, gros, je vous allez doubler le travail. Aussi, il y a, des, hein. il y a des, toi, gens, des gens comme Ken Follett, mmh. euh, il, y a, il y a quatre traducteurs qui traduisent, euh, qui traduisent un oui. Ken Follette. Bonjour wow. Brex, Mais... pas, je connais l'histoire. Euh, en même temps, c'est des pavés. Voilà, oui. et, et, et pareil, il faut qu'ils sortent en septembre ou en octobre pour Noël et tout ça. Bah, c'était comme pour euh... Harry Potter, c'était pour qu'ils sortent tous en même temps euh, dans mmh. tous les pays. De manière à, euh, à avoir le maximum de ventes en plus. Parce que ouais. si le bouquin n'est pas paru en français assez vite, il ben y en a plein qui vont aller l'acheter en anglais. Et ça fait autant de pertes de vente. Donc, euh, et, et à chaque fois, c'est ça. Euh, C'était Dan Brown aussi qui a eu cette histoire de de traducteurs qu'on a enfermés dans je ne sais quel bunker pendant oh, Ça me voir. parle, il ouais, y a une histoire là-dessus. Là voilà, ils étaient supervisés. Ils en ont tiré un film qui est oui, pas hum. terrible, mais, hum. euh, mais à la base, c'est vrai. Ils les ont isolés pour qu'ils travaillent sur le bouquin, de manière à ce que le bouquin soit prêt et qu'il y ait une, une sortie mondiale pour le bouquin. Mais ceci dit, je vous admire tous parce que je vois que vous calculez le nombre de pages par jour, etc. Moi, je vois ça à vue de nez, je me dis oui, « euh, Ouais, alors euh, ouais, à donc, la louche. je devrais pouvoir le faire, ouais, et puis, puis ça va. » Et puis alors, euh, bah, au début, il euh, y a des jours où je me dis « Oh, ouais, non, non, j'en ferai plus demain. » Et puis vers <rire> la fin, il y a <rire> des jours où je dis « Oh, il n'y a que 24 heures, ça va être dur. Oui. <rire> bon, Dans l'ensemble, j'y arrive. L'année dernière a été particulièrement catastrophique parce que j'avais des des traductions en cours. Avec la Covid, ça a été bouleversé, les plannings, il y a des bouquins qui ont été arrêtés, il y en a d'autres qui ont été euh, remis en circulation. Enfin, J'ai revu, revu pas mal de traductions l'an dernier, alors que j'avais des traductions en cours. Le, Niel le prochain Nielgeman à sortir, qui est son recueil d'essais, euh, je l'ai commencé fin 2019 et je l'ai rendu là il y a deux mois parce que, alors déjà je me noyais dedans parce qu'il y a beaucoup de textes avec plein de références sur des tas de trucs mmh. à vérifier. Et en plus, parce qu'il y a la Covid, alors on a, on a sorti son bouquin « Fête de l'art » entre-temps. On a rebouleversé notre truc, il y a quelque chose, bon, on va plutôt sortir ça. Enfin... <rire> bon, c'est voilà, pour ça que lorsque je vous vois, oui, on se fait tant de pages par jour, oui, mais... <rire> On le dit, c'est pas rare, hein. attention, attention. Hein. Ça ne veut pas, mais... pas dire que je fais, par exemple, exactement le même nombre de pages par... Non. partout oui, par bah, tourner mais... le texte. Mmh. Euh, voilà. Mais disons que ça donne un, un ça me donne un cadre, parce que sinon je sais que ça va zigzaguer et ça ne va pas aller du tout. Euh... Ah ben, mais moi c'est exactement pareil. Tu vois le, le stress de la deadline, se dire à la fin, euh, il faut que, que j'augmente mon le, le, le régime et donc le, la cadence de trad. Moi, je, je tiens pas le coup, quoi. Je, je, je suis une petite chose fragile, donc je, je m'écroule si je fais ça. Donc je, je, je fais ça de manière très scolaire, voilà. comme ça je sais que mes, mes petites affaires sont bien rangées et surtout c'est la seule façon que j'ai trouvé de m'accorder des vacances parce que euh, si je ne, je ne procède pas comme ça en fait, euh, je déborde toujours sur, sur le week-end, sur les vacances et, euh, et, et, et, et c'est une, une façon de vivre qui est, qui est ultra toxique au bout d'un moment. J'ai fait, euh, fait deux burn-out euh, il y a quelques années. Et, euh, et je me suis rendu compte, c'est là que j'ai commencé à changer radicalement de méthode. Euh, je me suis rendu compte que ouais, j'avais tendance à me, comme tu disais, Sylvie, à, à ziguer et à zaguer, mais très, très, très, très loin. Quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, je, je, je me suis repris en main et puis là, ça, ça va beaucoup mieux. <rire> Juste, Sandy, tout à l'heure, euh, tu as dit que toi, tu étais arrivé là, de faire carrément la traduction oui. en même temps que l'auteur avançait oui, j'étais content que, que Nathalie en parle parce que ça m'est arrivé sur le dernier bouquin de Star Wars qui s'appelle La Lumière des Jedi et c'était ma première la première fois où je traduisais à quatre mains avec avec Lucile Gallio qui, qui supervise les traductions des romans Star Wars et c'était une expérience super sympa parce que comme on le disait le métier de traducteur c'est quelque chose d'ultra solitaire et puis là d'un seul coup on partageait nos nos misères tous les deux tu vois on pouvait on pouvait se dire Ouais, je veux traduire tra un roman Star Wars une fois dans ma vie. Mais il faut, <rire> il, il, il, il faut, il faut demander à Lucille, c'est tellement… c'est super rigolo, les, les romans Star Wars. Ah non, euh, mais je, suis vieille, je suis une vieille, vieille fan. Euh... C'est voilà, vrai, c'est vrai. On, on, on, on en, il va falloir qu'on en parle. Oui, là, il faut faire quelque chose. Hein. On ne peut pas laisser cet appel euh, dans le vide. Hein. Ah bah non, non, non. Ouais. Donc, en fait, quand tu disais « mais pas en même temps que l'auteur, c'est en même temps qu'une autre traductrice ». En, en même temps qu'une autre traductrice parce que euh, l'auteur euh, Charles Saul avait rendu un, un, un travail euh, qui n'était qui pas euh, achevé il y avait pas mal de, de modifications à faire et on se rapprochait de la deadline de, de l'éditeur et donc euh, là Lucie l a dit bon bah, celui-là on va le faire tous les deux et puis euh, comme ça on va on, on, on on va réussir à le sortir dans les temps, parce qu'on voulait absolument le sortir pour le début de l'année, pour que les fans de Star Wars n'aient pas à attendre trop longtemps, parce que c'est le, le fameux nouvel univers Star Wars de la, la Haute République qui était très très attendu, et donc il y avait vraiment un gros enjeu de, de vente, et le, le pari s'est révélé payant, parce que c'était un, un beau succès. Donc, euh, donc voilà, ça a été une, une super expérience, voilà je me suis senti un peu moins seul sur, sur ce coup-là. Et comment vous avez harmonisé vos styles du coup Parce que quand il y a deux ou trois traducteurs, enfin du coup, à un moment, il y a une patte quand même qui… Mmh. On s'est concerté, euh, je crois que je sais pas si Lucie l'avait déjà traduit euh, Charles Saul, mais on s'est concerté un petit peu sur, en, en tout cas pour les voix des personnages, euh, parce qu'il y avait des personnages qui avaient une, un, un style un peu, un peu particulier. Dans l'ensemble, c'est pas non plus, euh, c'est pas un parangon stylistique non plus, euh, oui, Charles enfin, Saul, ouais. donc ça, ça reste très, euh, tu vois, c'est un style, c'est pas scolaire, mais c'est euh, un style qui est euh, concret. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, oh, ça. Vous étiez fait... forcément harmonieux, tu veux dire, parce qu'il suffisait d'être rester assez basique on va dire euh, oui, simple on, on, on a eu ça. deux trois trucs à harmoniser quoi mais euh, tu vois le, le maximum qu'on a fait finalement c'est de dire bon on va mettre quand même les tutoiements et les, les vouvoiements dans le glossaire pour pas se tromper parce que ça par contre ça ne, ça oh, ça ne pardonne pas, pas quoi oh, ouais. <rire> ouais. alors il nous reste ben, on va dire euh, si vous voulez en parler sur les en, euh, cinq petites minutes et puis après on sera le petit mot de la fin donc euh, voilà c'est vrai que le tutoiement et le vouvoiement du coup comment vous gérez ça Longtemps, ça a été « s'ils ont couché ensemble, ils se tutoient <rire> ». C'est vrai. Bon, ben, Excusez-moi, messieurs, dames, je vais vous envoyer à partir de maintenant. Mais, non, mais c est, c est, en fait, c est, c est assez, ça m'a permis, je ne sais plus du tout dans quel bouquin, je me suis amusé à un gag où il y avait d'un seul coup, ils passent au tutoiement. Et je me suis dit, ils ont dû coucher ensemble pendant la nuit, mais ce n'est pas raconté dans le bouquin. Parce qu'il me semblait qu'à partir de ce moment, ils devaient commencer à se tutoyer, quand même, ils se connaissaient assez bien. Mais en pensant à cette espèce de... Ce n'est pas une règle ferme et définitive. Hein. Non, mais je te vous vois habituelle. à partir de maintenant. Hein. Donc, attendez, c'est vous. Ah ouais, ouais, non, mais c'est... Alors, c'est pareil. Là, j'ai traduit une BD pour adolescents anglaise. Il euh, y a le vieux maître aveugle qui a récupéré un orphelin dans la rue. Il le tutoie, et l'orphelin, même devenu adulte et héros de la, de la série, l'adulte Stark, il continue à vous voyez son maître. Même s'ils ont vécu comme père et fils, il m'a semblé qu'à l'ère victorienne, et étant donné leur rapport, mmh. il fallait qu'ils se voient, pas qu'ils se tutoient. Donc, en gros, on est d'accord que vous êtes obligé d'inventer la règle, puisqu'elle n'est pas dans le bouquin de base. Ah, non. En fait, c'est au feeling, quoi. Eux, j'y vais, ok. Oui. Et finalement, il oui. y a des tas de gens qui n'ont pas accouché ensemble et qui, à cause de vous, ont des aventures <rire> qu'ils ignoraient. Non, mais on ne connaît pas la règle chez les lecteurs, alors euh, ils ne se disent pas. <rire> Mais maintenant, je n'ai plus de la même façon, c'est terminé. Tu, tu te rends compte qu'on a divulgué une, une des règles secrètes de notre, <rire> notre, notre corporation Je ouais. m'en veux, je m'en veux, pardon Mais ça, Ce que disait Patrick, ça me fait penser à un exemple très précis, c'est que j'ai retraduit il y a quelques années « Je suis une légende » de Richard Matheson. Oh. Euh, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de boulot euh, dessus, et c'est notamment, il y a un moment où donc le... Le personnage, le héros, le personnage principal masculin, euh, donc, euh, ben, couche avec la, la, la, la, la, la femme qu'il a plus ou moins récupérée, enfin qu'il a euh, mise à l'abri, enfin pense-t-il. Et euh, donc dans la traduction, euh, dans la première traduction française, il continuait imperturbablement à se vouer après. Donc je dit non, ça, ça c'est vraiment pas possible. C'est bizarre quoi, c'est étrange. <rire> ah, et puis une chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est les néologismes en science-fiction et en, en fantasy. Il y a des termes parfois. Euh, là oui, c'est-à-dire que autant dans un texte, dans un mot classique comme les snorts dont je parlais, on ne peut pas traduire par un néologisme parce que c'est un, un mot courant. Donc euh, on ne peut pas sortir vraiment d'un contexte normal, mais il y a aussi, des. Euh, j'ai retraduit, justement j'ai pensé à cause de, de ce que disait Nathalie, moi j'ai retraduit euh, Terminus les étoiles, et en Terminus les étoiles, il y a cette téléportation. Euh, qui s'appelle « the jaunt » en anglais. Et « jaunt », c'est un mot euh, qui a un petit parfum début de siècle, un peu à folle euh, c'est une balade, on voit bien un canotier et puis des, des, des gens sur la rivière à côté d'Oxford, enfin bon, ou Cambridge, je ne sais jamais. Et, et j'avais été très content. Alors, euh, je crois que c'était transité en, dans la première version. Je ne sais pas, parce ouais, que je n'ai cool. pas, pas lu le bouquin. Et c'était transité avec un « z ». Et moi, j'avais cherché… Et j'avais trouvé un truc, j'en étais content, mais j'en étais content. Et c'était prime sauter. Parce que prime saute. Oh, sautée, oh etc. oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, ouais. C'est bien, parce que pour, pour raccourcir, parce que lorsqu'on voit quelqu'un qui a un danger et qu'on lui dit qu'il faut que prime, ça vaille, prime saute, on lui dit saute, mais on saute. Mais pour montrer que c'est une abréviation, on fait une petite apostrophe avant. Et comment on appelle oh. ces apostrophes en maths C'est prime prix C'était sont quand même J'étais content, j'étais... Et alors on l'a lu, et Gilles Dumais m'a dit non, Serge Léman a lu et il a trouvé que ça ne marchait pas du tout. Non. si Alors il fugue avec 2 G pour que ça fasse. alors bien me moi. Là, vraiment, ça a été la table ronde des douleurs, je trouve. C'était la table ronde la plus douloureuse de... Qu'est-ce qu'on te raconte quand ça marche qu que quand quand Oui, ça non, mais marche, oui. là, tu trop <rire> content de toi et on te dit non, quoi. Ah oui. ah oui. Là, je affreux. Suis Ah affreux. Ouais, ça, c'était vraiment élégant. Ah, Donc, en, en fait, ouais. je suis contente parce que du coup, maintenant sur YouTube, il y aura ce moment qui sera immortalisé. Et du coup, on saura que tu as pris me sauter. Eh ouais. Maintenant, oui. ça y est, tout le monde saura ah ouais. que tu as pris me sauter, quoi. <rire> <rire> vu que voilà euh, on se fait un petit mot de la fin vous avez envie de un petit mot chacun pour conclure cette table ronde au revoir okay, c'est pas mal te... pas... moi, moi j'ai été ravie de participer à cette table ronde ça m'a fait super plaisir de, de c'est un, pouvoir... ouais. enfin, un peu court mais c'est chouette c'est vachement ouais. agréable c'est agréable de sortir de sa caverne et puis de, de, de, de tu de, as de des parler collègues avec... <rire> voilà <rire> Voilà, on, se, on, se sent moins seul. <rire> on se sent moins seul au monde, et puis c'est super agréable, ces anecdotes, voilà, c'est super satisfaisant. Donc, c'était vraiment un plaisir de, de discuter avec vous. Merci de nous avoir offert oui, cette oui. possibilité, parce que c'est nos vies sociales ont été quand même un petit peu euh, sommaires. Chamboulées, chamboulées. Voilà. <rire> donc... <rire> bah moi je, je fréquente pas trop les conventions ou les festivals euh, de, depuis des années mais c'est quand même le genre d'endroit où en général on peut échanger ce genre d'anecdotes et faire oui. un peu de connaissances avec des gens qu'on fréquente surtout euh, à travers les réseaux sociaux et bon bah ça n'a pas vraiment été le cas hein, depuis depuis quelque temps donc euh, donc c'est vraiment très sympa de, de nous avoir permis d'échanger euh, et puis et puis bravo pour ce que vous faites aussi hein. <rire> mm. Sylvie, peut-être un petit mot ou... oh ben Non, c'était. Okay. Je suis d'accord avec tout le monde. <rire> le, le, le long désert de cette année a enfin trouvé une femme. <rire> On touche, du bois. On touche voilà. du bois. En tout cas, moi, j'étais vraiment, vraiment ravie de vous accueillir. On a passé un super moment, bien sûr. Euh... Donc il euh, y a Sylvie qui sera dans d'autres tables rondes et Patrick aussi, je crois, de mémoire, eh ben, si je ouais. ne pas. Voilà. Ouais. Donc euh... Euh, Oui, on va parler de, de Solar Punk. Ouais. Et ben moi, ce soir, Sylvie, ouais, et ce toi soir, ouais, Moi, demain, heure écrire heure. le genre. C'est euh, mm -hmm. un peu excessif, parce que moi, je le traduis, c'est tout, mais bon. Mais tu l'écris quand même, du coup. En tout cas, voilà, j'étais vraiment ravie de vous accueillir. En tout cas, on a passé un super moment, c'était très, très agréable. Donc, bah, oui. au revoir. Voilà. Salut, Bonjour, à, monde. À, à, à la prochaine. Mm -hmm. <rire> au revoir.